Écoutez moi les petits chatons, j'espère que vous allez bien. Sinon, vous allez voir du top 80 légende. Je suis sur le serveur américain. Objectif top 50. Euh, ça va être l'objectif de la fin, euh, à la fin du mois finalement, enfin à la fin du mois d'être dans le top 50 pour me qualifier tout simplement au master tour. Alors je dis ça, mais on n'a pas encore l'information. Euh, pour le coup, de comment va euh, s'organiser l'e-sport euh, sur Hearthstone et accessoirement également sur Battlegrounds. On n'a aucune info pour le moment. Euh, C'est une question qui revient très très souvent, même si on est sur une vidéo d'Hearthstone. Je vais y répondre. Le patch BG, pour le moment, j'ai pas de date. Personne n'a de date. Enfin, j'espère, s'il y, <rire> y a quand même des gens sur Terre qui ont la date, j'imagine. Alors. Normalement c'est un mardi, donc je dirais mardi 10 janvier, au plus tard mardi 17 janvier, mais ils ont dit que euh, l'eSport Battlegroundsien reprenait en janvier, donc a priori s'il y aura un reset de cote et il y aura un reset de cote, ça euh, me semble plutôt logique de mettre ça 10 janvier plutôt que 17 parce que sinon ça ferait une saison de 14 jours et ce serait un petit peu bizarre ce serait juste la prime à celui qui joue le plus donc on est sur le serveur américain objectif top 50 normalement parce que peut-être qu'ils vont changer les règles ils vont dire bah finalement on revient en arrière c'est top 16, et là ce serait plus compliqué mais déjà top 50 c'est compliqué, serveur américain je joue sur le serveur américain parce que sur le serveur européen je vous présente les vidéos, je vais également regarder sur Asie mais ça je vais le faire hors stream euh, sur la tablet tranquillou de mon côté mais j'ai également pas mal joué sur asie alors la version elle a pas mal évolué euh, je suis passé hier du rang 400 au rang 80 enfin même 76 le pic à 76 euh, avec cette version là 81% de win rate sur une quarantaine de games donc vraiment on est sur un deck qui est très intéressant très technique euh, très cool, explosif, bref, c'est vraiment il, il répond, il coche toutes les cases de ce que j'aime euh, sur Hearthstone, ce deck là. Alors voilà, la, la liste a changé, il n'y a plus de Krabatoa euh, dans la liste, j'ai enlevé le Krabatoa, j'ai enlevé également une porte des ombres pour mettre tout simplement deux pêches miraculeuses. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est assez standard comme liste, et vous avez euh, bien raison. On part in-game, on est en top 80. Euh, voilà, on va essayer de, de monter tranquillement. Euh, là, normalement, il y a. Y a à partir de ces rangs-là, beaucoup plus de résistance, mais bon, j'ai déjà, euh, je crois que quand j'étais 100, à un moment, j'ai joué contre le deuxième et le troisième, euh, donc voilà, euh, j'ai rattrapé ma MMR, on va dire, parce que ma MMR, finalement, n'était pas top, parce que sous les deux derniers mois, j'ai pas trop travaillé Harder en tout cas sur Amérique, enfin, euh, j'ai pas trop joué sur Amérique, vu qu'il n'y avait pas le qualification Master Tour, donc, ma MMR est un peu chutée et au début, bah, c'était un petit peu compliqué de la rattraper. Et finalement, bah, la MMR, vous la rattrapez très bien euh, parce que Hearthstone, c'est le classement, mais également, il y a une MMR interne finalement, une espèce de classement interne. Et ça, euh, bah, vous pouvez le rattraper en faisant des, des, des grosses séries de victoires. Et j'ai fait vraiment des très, très, très grosses séries. On peut voir hein, sur le tracker d'ailleurs, ça c'était hier, euh, vous voyez, vous avez vraiment... Euh, bah beaucoup, beaucoup de wins. Quoi. À un moment, j'ai fait une série de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 wins. Vous voyez, là, c'est pareil. Une série de 9, 9, 10 wins. Enfin, voilà. Beaucoup, beaucoup de victoires à la suite. Le Mulligan n'est pas très compliqué, pour le coup. Euh, vous allez vraiment garder... Alors, Mulligan, c'est la chose la plus facile de ce jeu. Enfin, de ce deck. C'est euh, Koutelas, euh, le Gnoll, le Cimetière... Et euh, la ceinture La ceinture également très très euh, bonne carte Carte très très importante Alors je vais euh, expliquer évidemment mon propos Mais euh, je vais quand même euh, Attendez j'ai l'impression que je suis Non j'allais dire que j'ai l'impression que le, le, la caméra est décalée mais pas du tout Donc tout est, là, est pour recycler A noter que la potion Quand vous la faites euh, Ça vous donne 3 nouvelles cartes dans la main Parce que ça fait 1-1 et fusion Donc lui coûte 0 Enfin lui coûte moins 3 vous voyez donc c'est ce qu'on va faire, on va faire la petite potion, on va prendre plutôt la pioche en priorité, et dans ces match-ups là, c'est pas mal aussi de prendre les créatures parce que l'objectif c'est d'agresser le plus vite possible. Donc on va, pio on va prendre pioche et créatures, on va jouer le décocteur et on va jouer le gnoll. Et l'objectif c'est d'agresser. En fait à partir du moment où il arrive tour 6, on a perdu parce que il a. Alors le match-up, il est. Je pourrais pas dire que c'est un bon match-up, mais je ne peux pas dire non plus que c'est un mauvais. Ah C'est deux decks excellents. Franchement, c'est les deux decks dominants de la méta. Donc euh, voilà, c'est l'affrontement Batman vs Superman. Vous allez me dire, ouais, mais Superman, il est meilleur. Ouais, mais bon, Batman, il est plus intelligent quand même. <rire> Bref. Batman pouvait tuer Superman s'il le souhaitait. Bon, Superman aussi, mais bon. C'est un faible. Il est rattrapé par sa gentillesse. <rire> par sa bienveillance. On va faire la ghoul, parce que c'est agressif. Ghoul. Cool. Ça. Je sais pas qu'un adversaire a été gelé, on n'a pas de gel. Est-ce qu'on fait la pêche maintenant Je pense que c'est ok. Histoire de choper peut-être un gnoll. Non, on n'a rien de fou, on va prendre le pas de l'ombre. On ne peut pas jouer ici. Bon, on a un petit board qui est un peu agressif. Donc ça me va, ça grignote, ça grignote. C'est pas incroyable. On n'a pas le cimetière du vice malheureusement, Son match-up-là. Si tu fais une 10-10 très tôt. Oh Bah écoutez, je suis surpris. Caveau de relique. Donc, c'est pas la liste euh, que je connais. Enfin, je la connais, celle-là, mais ça fait plusieurs jours. Presque même une semaine que je ne la vois plus. Ma main est horrible. On va porter des ombres. Oh non. Quelle angoisse. Oh non que j'ai envie de développer le scénographe Mais Ah là là c'est horrible Dag hein. Je crois qu'on va juste dag Oh là là Le tour est vide hein. Un tour 4 vide là Ah pense euh, je pense que c'est fini Tôt Je pense que c'est fini Après c'est pas la version Le problème c'est que jouer en fait, c'est ça qui est intéressant, encore plus à haut niveau, je pense, parce que les adversaires vont jouer autour des setups qu'ils connaissent. Et là, typiquement, alors je connais le deck adverse, mais j'ai tellement l'habitude de jouer contre la même version avec la Dame Steno, vous voyez, la version où il n'y a même plus de Jace dedans, où c'est vraiment mécanique, en fait. Genre, je sais ce qui va se passer, je sais comment faire, quels sont les spots, je sais quand j'ai perdu, quand j'ai gagné. Et là, en fait, on est dans une situation où... ah, il va faire les dégâts pour un. Relou. Donc ça fait 2, 2... Et 3-3. Ok. Ouais, c'est chiantos. Ah, cimetière. Il vaut tard que jamais, hein. Il vaut tard que jamais. que je la joue cette prep honnêtement je crois que ça a du sens en fait je vais tout jouer je crois je crois que je vais faire le bourrin je crois que je vais faire le bourrin voilà simple et bonne raison que euh, tour 6 j'ai vraiment peur de ce sort de fiel Donc là je vais faire le bourrin parce qu'en vrai ma main elle est vide dans tous les cas et je pense qu'il faut... Pas le laisser respirer. Donc là soit je le tue au prochain tour soit j'ai perdu. Là il va jouer le relique ok. Pioche de cartes. Elles sont moins chères. Donc là vous voyez je prends un gros risque mais en même temps je pense que la gamme elle est finie. Il faut savoir parfois prendre ce petit risque et se dire bon je bourrine et puis euh, si ça passe ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Ça veut rien dire mais voilà c'est des choses qui sont importantes avec ce deck comprendre les timings. Il y a des timings où on va jouer beaucoup plus tranquille. Euh, où on va vraiment faire... Euh, bah, paradoxalement dans le mirror, en fait. Où on peut vraiment faire cimetière, cimetière. Enfin bon, euh, si on a une bonne main, mais... Vous voyez, y a, dans, dans le mirror, on peut être plus contrôle. On n'est pas obligé de bourriner notre main. Parce que lui, il a beaucoup d'antibêtes. Il a beaucoup de ruées. Donc en fait, parfois, on lui donne à manger si on met des créatures et que lui, il va se nourrir de nos créas avec ses, avec ses antibêtes pour deux. Vous voyez, ce genre de choses. Donc il faut faire un petit peu attention dans le mirror match. Mais en même temps, l'objectif, c'est quand même de facto de mettre des créas. Je dirais même in fine. <rire> in fine, de facto, de mettre des créas, Mais toujours en ayant quand même une solution de secours, etc. Enfin, voilà. Il y a des games qui sont faciles. Il y a des games qui sont complexes. Il y a des games qu'on regarde et on se dit « Ouais, j'aurais fait ça. » Et en fait, non, on fait pas ça. Et c'est assez compliqué. Euh... Je pense bien maîtriser... En fait moi j'ai toujours tendance à me dire bon je maîtrise pas bien le deck fin, ou, ou je peux vraiment progresser à mort avec le deck je pense que je peux progresser à, à mort avec le deck mais en même temps j'ai été vraiment étonné de, ma, de mon 80% de rate en top 100, top 100, top 200 euh, légende surtout sur une saison qui, qui, qui est qualificative donc je me dis je pense quand même qu'à l'heure actuelle je fais peut-être partie des meilleurs joueurs du monde avec le deck mais en même temps ça me paraît assez fou de dire ça mais en même temps je suis le seul à avoir 80% de win rate avec le deck en top 100 du moins Donc bon. Alors, je dis pas ça pour me la péter hein. Je dis ça parce qu'il y avait un raisonnement derrière. Le raisonnement, c'était de me dire de dire que le par exemple, je regarde Mehati jouer le deck un petit peu ou Missy. Et parfois, il y a des plays qui je fais, je suis pas il y a des plays qui fait et je me dis je suis pas d'accord. Mais en fait, il faut se dire je suis d'accord. Enfin bref, ça va dire ce que je dis. Attendez. On peut pas vraiment cimetière ici On peut au prochain tour, non Non. On va piocher ou mettre des créas. Là c'est typiquement un play où on va juste faire Cimetière T3 Là on met quand même la 3-5 parce qu'en vrai la 3-5 Elle rentre 3 L'idée c'est quand même de grignoter un peu Son gnoll par contre il coûte 2 mana je crois Parce qu'il a pas recyclé Ah si il a recyclé un coup tel donc son gnoll il coûte 2 Si je dis pas de conneries Si c'est ça ça coûte un peu cher un gnoll à 2 Attends mais je le crois hein. je crois que son gnoll il coûte 2 Je crois que si tu joues t 3 Remarque T3 Il a eu il a eu deux draws. Plus une. Je crois que son Gnoll coûte 2 mana. Bref. Bon, le match-up, il est assez intéressant. J'ai un bon win-rate dans le match-up. Euh, j'ai un très très bon win-rate dans le match-up. Après, il euh, y a un petit peu de chat aussi parfois. En fait, il y a vraiment des games qui sont... One-sided, j'allais dire, vraiment. Où il y en a un qui humilie l'adversaire. Mais franchement, c'est plus tricky qu'on le pense. Et souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, c'est des petites notions comme ça. Parce que c'est des, des decks où chaque... Situation à sévérité. Ouais donc là c'est strong quand j'ai ça et ça. Donc là je vais juste faire cimetière. Et en fait au prochain tour j'ai le gros play avec la ghoul qui fait gagner un mana par rapport à la méla au mélange. Et là je peux un petit peu tout jouer. Donc là j'ai vraiment un super tour derrière. Lui il va faire également un gros tour. Le problème c'est que j'ai pas de, de rune, enfin de rune pardon, de potion qui détruit une créature qui est cachée. C'est un peu problématique parce que là sa créature elle va être 8-8-9-9 je pense. Donc là il va Shadow Step. Euh, Astalor aussi est une carte clé du, du matchup. Une des cartes qui peut être euh, importante. Surtout que lui il est 4, il a 4 mana avant moi. Donc ça veut dire qu'il jouera son 8 avant moi. Ça c'est problématique. Mais euh, Ok. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc oui. Il faut. En même temps, j'ai envie de me dire, j'ai un gros win rate, Donc je suis très bon avec le deck. Mais en même temps j'ai tendance à faire confiance aux joueurs qui sont censés clairement être meilleurs que moi comme Meati qui joue lui tous les jours et qui enfin, joue tous les jours aussi mais moi je joue des decks euh, fun parfois <rire> et lui il joue toujours le même deck mais ok écoutez l'as bon. Bon, il fait de la magie hein, on le savait la 8-8 let's go oh ça c'est pas mal du tout Ok. Ça c'est pas mal. Oh, c'est rigolo en vrai. Je me concentre un peu, hein. je suis désolé. Je suis pas contre vous. Ça pour le prochain tour. C'est ça. Ok. Donc c'est des tours où il faut assez être, assez, euh, être assez précis. Euh, là pour le moment ça allait mais voilà. La carte clé de ce match, je trouve, c'est vraiment la ceinture à potion. Honnêtement, la ceinture à potion, c'est vraiment même presque meilleur que Cimetière de vis. Parce que c'est la carte qui va permettre de créer du board et de continuer à avoir des ressources en main. Parfois, alors c'est très rare avec ce deck d'être un peu euh, sans, euh, démuni de ressources, mais ça peut arriver. Et franchement, la ceinture, elle est, elle est incroyable. Ok. Hasta alors, ok. Donc là, on a une jolie ceinture. Parce qu'on est sous le, le dot du... Là, on est pas mal. Je pense qu'on est un peu devant. Ah, énorme, hein, mais... On bah, va prep ça. On pourrait avoir de la pioche. On détruisait un serviteur aléatoire. C'est gros. Et la pioche. Très important. La question, c'est est-ce qu'on trade d'abord C'est tentant. Après, 11 dégâts, c'est énorme. Hein. Je pense que je fais ça, hein. Okay. Il a pas de taune dans son deck si je fais plus 8 C'est pas l'étale hein. L'idée c'est d'essayer de choper l'étal au prochain tour Ah dommage c'est pas fou hein. Plus 8, plus 9, plus 8, je le mets à 2, j'ai gagné en 2 tours. C'est assez risqué ce que je fais, mais je me dis que je gagne avec Coutelas, je gagne avec une potion qui met 2 dégâts. Gagne avec frappe fantomatique. Il n'a pas moyen de gagner de l'armure sur un T6. C'est un T7. Donc là, en fait, j'ai plein d'out. Je pense que là, avec mes sorts, je suis pas si bien. Gagne avec Kaïd qui me fait piocher des cartes. Et quand bien même, j'ai toujours des solutions derrière. Donc ça, je crois que c'est un play à prendre, même si c'est un poil risqué. Je pense que c'est un play à prendre. Kaïd. Ouais, je pense que c'est un play à prendre mais c'était un peu chaud à faire. Les frappes qui fait des, des talons. Ouais, J'ai beaucoup d'out, hein, c'est pour ça que je fais ça. J'ai beaucoup d'out. Ok. Évidemment contre un voleur. Euh... J'allais dire contre un voleur euh, bingo, est-ce qu'on fait ça? Peut-être pas. Peut-être que contre voleur bingo on fait pas ça et encore que. Encore que, encore que. Mais euh, Si jamais vous décidez de tryharder. Partez, essayez de voir moyen terme, moyen long terme. Dans le sens où, moi je joue ce deck là, j'essaye de me perfectionner avec. Je trouve que je suis arrivé assez vite à me perfectionner, même si franchement je peux encore clairement m'améliorer. Oh, on joue contre le champion du monde. On joue contre le champion du monde actuel, Bunny au port. Magnifique hein. On joue contre le champion du monde actuel. Incroyable hein. Et euh, le meilleur joueur du monde. Clairement. Et donc, oui, moi je joue ce deck là, mais. C'est vrai que mes propos ont pu paraître euh, pas humbles du tout. Mais je me dis, j'essaye de me perfectionner avec ce deck. Et si jamais ça paye pas le top 50 à la fin du mois, peut-être aussi une histoire de temps ou je sais pas, bah j'ai toujours le mois prochain. Ce que j'ai engrangé comme expérience, ça me servira le mois prochain, vous voyez. Donc, euh, parce qu'en général, les decks creissent quand même dans la méta. Donc voilà, essayez de vous dire, bon, euh, je maîtrise pas. Oh, bannière de reconquête. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Est-ce qu'on fait le cimetière maintenant Je crois que oui. Révèle une carte de chaque deck à trois reprises. Si votre carte est la plus chère, vous la piochez. Pour deux, il a pioché deux cartes. C'est incroyable c'est incroyable Waouh Il a pioché quoi Il a pioché rossé rossé Et euh... Revenant des marées Waouh Bon le matchup est catastrophique hein. euh, gary control, c'est le deck qui a été Vous allez dire qui a été créé pour ce deck là Non il existait avant mais en tout cas dans la méta Il est revenu pour ce deck là Le matchup est infâme Bon on va jouer hein cette partie hein. ouais bon je pense qu'on va perdre je pense qu'on va perdre je pense qu'on va perdre le match-up est trop dur et puis euh... voilà ça reste le champion du monde euh... dans un match-up compliqué donc on peut pas vraiment on peut ah, c'est impossible d'avoir un edge sur l'adversaire vous voyez, c'est impossible de se dire qu'il va faire une erreur et nous on va pas en faire. <rire> Il y a plus de chances qu'on en fasse, nous que lui. On va se battre Ça, je vous le dis. La pioche, très important. On va se battre. Euh, on peut prendre baston si on joue une créa, mais je pense que ça a du sens. Faut bourriner, je pense. Hein. Bon. Ouais, Le problème, c'est qu'en plus, il joue Renatal. Donc, il joue vraiment le deck. Je joue guerrier, je joue Renatal. Je, ton... je perds pas contre ton deck, mon grand. Et j'accepte. Hein. Je dis oui, mon petit. Oui, mon petit oh. Lance une copie du dernier sort que votre adversaire a lancé. Oh waouh. Heureusement qu'on a joué là 1, 2. De rien. Je pense qu'à un moment il faudra prendre les 3 dégâts quand même. On prend baston on a perdu Vous le savez Mais Là où je veux en venir c'est que Nous sommes obligés de partir sur la ligne de play la plus agressive Si on tourne autour de baston On ne gagne jamais ce match vous voyez. Donc euh, la dernière fois il y a quelqu'un C'était hier d'ailleurs il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit euh, Fichou moi quand je joue quand même, je tourne autour, Je tourne toujours autour de baston Et je gagne jamais Bah en fait euh, il faut ne pas tourner autour C'est le seul moyen de gagner un peu Ouais dommage On n'a pas perdu pour autant On va pas le lâcher le gars Ok Bon, en vrai Astalor c'est quand même une bonne carte dans le matchup Ah ouais okay. Ouais Je disais C'est bizarre Ok On a quand même les Astalor On a, on a vraiment moyen de comeback Ouais Astalor c'est quand même une bonne carte c'est quand même une bonne carte. Ah, le problème, c'est que là, il a ses gros trucs à 8. Ah, je pense que c'est quand même fini. Hein. Je pense que c'est quand même fini. On était pas loin. Hein. Ouais, il a revenant qui proc parfait. Bon, Kaïd, peut-être. Kaïd, ça met une grosse créa. Je pense que c'est ok sur le tour du cimetière. sans être incroyable, mais je pense que ça a le mérite d'exister. La question c'est, est-ce qu'on essaye de trade ça ou on reste comme ça Maintenant je reste comme ça je pense. Bon. Alors moi j'ai une astuce de tryhard, mais qui est, qui est propre qu'à moi, et je pense que chacun va avoir sa façon, mais je vous donne si jamais vous, re, vous me ressemblez un peu là-dessus. Moi je pars toujours du principe que je vais perdre. Dès qu'il se passe un truc... Un peu chaud, je me dis que je vais perdre. Ça n'impacte pas mon win rate, hein, vous voyez. J'ai euh, toujours fonctionné comme ça et j'ai toujours eu des bons résultats, mais dès que c'est un poil chaud, même le match-up, je vois Guerrier, je vois Bunny au port, je me dis, je suis derrière, je suis vraiment derrière. Et en fait, c'est. Enfin, pour moi, après, chacun, peut-être y en a, ils vont s'effondrer, mais moi, ça me permet de me dire, je vais essayer de tout donner. Je vais. Je vais encore plus me concentrer parce que je sais que j'ai perdu, vous voyez. Et d'ailleurs on le voit même sur mes vidéos quand je suis au rang diamant sur euh, le serveur européen Bah en fait quand je me dis j'ai gagné, quand en fait je lâche trop et je peux vraiment donner des games faciles Et c'est souvent, enfin en tout cas pour ma part, hein, les, les meilleurs plays que je fais c'est quand j'ai perdu en fait Et là je pars vraiment du principe que j'ai perdu Qu'on va gagner avec cette prep mélange, non On a 6 dégâts là. Waouh On s'est battu, hein. On a, voyez, on a. Alors, on a pris la baston. Mais si on tourne pas autour de la baston, en fait, déjà sur le premier spot, il peut baston. Bon, il le. Je pense qu'il l'a en main. Je pas. Ai, D'ailleurs, je pas traqué. Je pense qu'il a en main la baston, mais qu'il la fait pas pour. Me donner l'info qu'il l'a fait pas, bon ça change rien dans mon gameplay parce que je vais pas tourner autour, mais.. Et déjà là on voit la patte du champion du monde. <rire> si bien il l'avait pas, il a juste l'obdeké, il a dit GG. <rire> c'est possible aussi mais. Ouh. Ah c'est des belles games hein. C'est des belles games. Mais alors moi je travaille Arthur Asie parce que euh, c'est un peu stressant de jouer à cette hauteur-là. Et euh. Et euh, comme ça, sur Asie, j'ai vraiment le, le, le deuxième compte que je peux tryharder. Et comme ça, j'essaye de faire top 50 sur les deux. En fait, typiquement, sur Asie, je me dis, j'ai pas de pression parce qu'il y a toujours ce compte là en backup. Ou alors l'inverse. Vous voyez Bon, en vrai, je dis ça et souvent, je m'arrête top 100 sur Asie parce que j'ai pas le temps. Mais bon, là, j'ai tellement un gros win rate avec ce deck que je me dis que sur Asie, je peux quand même aller assez vite, j'imagine. Top, euh, top. Top. top euh, allez, pas forcément 50, mais top 60. Ok, ok. Bon, on n'a qu'une carte qu'on veut, hein, c'est le coûté là. Ou le coûte là. Le pouvoir est pas mal. Est-ce un vrai druide Je ne pense pas. Ouais. Druide 30 PV, ça me paraît bizarre, même si Il ne joue pas tous Rénatal, mais quand même. Quand même, quand même. La question, c'est est-ce qu'on pioche ici La pioche, c'est quand même important dans le match-up. Donc j'ai l'impression que piocher, mais mieux que ceinture. Surtout qu'au prochain tour, je peux faire ceinture-goule, donc ça revient au même. Je pense qu'on va piocher. Le prochain tour, on fera ceinture ghoul. Là, la pioche, c'est vraiment pas pour le gnoll. Hein. Le gnoll, il coûte zéro dans tous les cas, quand on a ça. Mais c'est vraiment juste pour avoir une draw de plus. On n'aura pas forcément 4 draws avec ça, je pense. Et en vrai, c'est con, mais il y, pro... y a des setups où on pioche cimetière et on peut faire des choses, non Non, non, non. Euh... Non, non, j'ai une bêtise. Non, non. Oh, c'est Xiaoxi, CN Xiaoxi. Bah c'est un top, hein. C'est un top, top, top, hein. C'est un top à la vachette, lui, hein. Ok. Lui c'est un top 10 monde. Et à. Et ça. Je pense que je vais juste faire goal à toi Ou alors Oui je peux hein. En fait au prochain tour je pense que je vais faire cette ceinture Parce qu'en vrai elle est pas si folle Ça dépend ce qu'il va faire Mais en vrai il y a moyen que je fasse cette ceinture d'abord Et que j'essaye de choper euh... On verra on verra En fait ça dépend de son board Mais j'aime bien jouer contrôle quand j'ai des mains de merde Typiquement là je vais essayer de jouer défensivement et je peux parfois l'épuiser. Enfin, c'est pas vraiment un épuisement, mais c'est plus faire que certains tours chez lui soient un peu faibles. Après, voilà, joueur chinois, quoi. Ah là là, c'est joueurs joueur chinois qui envahissent notre serveur. Notre serveur américain. Ah, c'est honteux, hein. C'est chinois qui agressent les français sur le serveur américain, quoi. Ça se fait pas. Bon, sa main est vide, mais elle est belle. Mal, allez. Après je peux dupliquer euh, ça C'est pas mal quand même Peut-être on va faire ça On va faire ghoul Non on va faire d'abord ça quoi ça, ça? De mesure de jouer, invoque, ouais. En euh, vrai, il a plus de cartes en main. Ça, on le fait pour, euh, pour après. Je vais faire ça. 7-7, ça suffit, pas crois. Invoque, un... victoire honorable, c'est quand on met pile poil le nombre de dégâts. Ah non, quand il survit, ok. Voilà, et Gancy, il gagne s'il a Van Cleef. On va voir si c'est un gentil joueur ou pas. BB. Ah, il joue deux portes des ombres. Bon. Donc ça, il va survivre peut-être. À moins qu'il fasse un trade. Ma main est pas top. Et euh, j'ai des outs. Ok. C'est pas évident en vrai, le spot. Une c'est pas mal mais... Je crois que je vais value trade là-dedans. Je pense que je vais essayer de jouer un peu en mode contrôle. Bon en vrai je pense vraiment que cette gamme là Vous voyez on est statu quo Je pense que cette gamme là elle se joue sur celui qui va piocher son Kaïd Bon en plus j'ai pas de l'ombre Donc si je pioche Kaïd je suis mieux peut-être Mais je pense que ça se joue sur Kaïd Après il y a toutes les combinaisons Genre ceinture à potion qui fait gagner Ceinture à potion qui donne pioche 2 Ça fait sûrement gagner Astalor, ça fait sûrement gagner Enfin ça peut Ouais bon Partout le principe qu'on a perdu. De toute façon, c'est un me meilleur joueur que nous. Hein. Après, on peut top decker, on a le droit. Même si on a le droit de perdre aussi. Hein. Il faut pas. Euh... C'est pas parce qu'on gagne qu'on est censé toujours gagner. Ça marche pas comme ça. Ok. Bon. Là, je comprends pas trop en fait. Avec un serviteur aléatoire de votre deck, bon, on s'en fout, non Faut pas, mais. Ok. Ouais, ça va être compliqué. hein. Ça va être compliqué parce qu'il euh, a la Anne, quoi, L'Astalor, pardon. Et en fait, le problème, c'est qu'on joue défensivement. Mais en même temps, on peut pas jouer agressivement dans ce spot. Et en fait, quand on joue défensivement, on n'est pas bien. Bon, C'est un peu Captain Obvious, mais c'est un fait. Après, je peux toujours top topdecker Kaïd. Hein. Ou la potion. Après, si j'ai beaucoup de créa, je peux bloquer son Astalor à 8. Moi, à sa place, je ferais trade. 4-4 dans 3-2. 4-4 dans 2-3. Parce que sinon c'est moi qui dis... Et en même temps, euh, ouais non je sais pas, Face me paraît quand même assez cohérent aussi. Hein. De toute façon il sait que je suis dans la merde. Ah oh, c'est une belle game. Hein. Bon c'est un peu des game top deck mais finalement euh, ça fait pas si... du jeu aussi parfois. Et pas tant que ça vous voyez parce qu'on on est... s'est peut-être fait à outplay sans le savoir. Peut-être qu'à un moment il a fait un play euh, qui nous a défoncé et on l'a pas vu. Ah, c'est horrible ça c'est la pire carte. ouais c'est fini hein. ouais j'ai gg, gg, rien à dire ça s'est joué sur le kaïd ça s'est joué sur la potion euh, honnêtement les cartes qu'il a jouées, elles sont pas spécialement meilleures que les miennes bon il y a eu Astalor qui fait gagner évidemment ouais remarque Astalor je dis ça mais mais après mes potions étaient pas si bonnes peut-être que j'ai fait une erreur avec ma potion Peut-être que j'aurais dû faire la ceinture pour essayer de récupérer de la pioche. Là, peut-être a été mon erreur. Et je pense que là a été mon erreur. Mais sinon, en soi... Euh... Ouais, c'est juste une... Peut-être qu'il y a eu une erreur sur cette potion. Je dois considérer que ma potion qui fait... Détruire une créature, mettre une créature, n'est pas assez forte. Ouais. Bon. On va trouver notre Kaïd et on va partir en combo. Oh. Bon, GG. GG, peut-être une erreur de ma part. Peut-être juste la malchance. pas enfin, la malchance, le plus de chance de l'adversaire. Euh, voilà, c'était toujours, euh, toujours compliqué. Après, encore une fois, hein, on, est, on a le droit de perdre. Hein. Euh, même si vous faites des séries de 4-5 victoires, ça ne veut pas dire que vous méritez de gagner tous vos matchs. Hein. Donc, euh, Voilà faut savoir accepter la défaite parfois, faut l'analyser surtout. Peut-être que là c'était cette ceinture. C'est con parce qu'en plus j'avais le play en tête. Je me suis dit je vais faire la ceinture à deux parce que ma première potion est pas si forte et finalement je l'ai pas fait. Finalement je l'ai pas fait, je suis parti sur l'autre play, vous voyez. C'est peut-être ça mon erreur. Voilà. Je suis parti un peu trop vite dans mon, dans mon, dans ma, mon exécution. Alors c'est important aussi avec ce deck de jouer vite. Vite à se tromper. Mais il vaut mieux jouer vite et faire des erreurs que bien jouer et pas avoir le temps de tout faire. Parce que. Il faut créer de l'automatisme avec ce deck. Parce qu'à un moment, il y a des plays qui vont être compliqués, qui vont se jouer sur l'APM, qui vont se jouer sur la décision rapide. Et c'est pour ça qu'il faut parfois se lancer. Et on a une belle main, parce qu'on a des cartes importantes. Oh, on a vraiment des cartes importantes. C'est cool. On oh, va un Tur T2. Oh, évidemment. Bon, à ce niveau-là, il y a. Alors, ça, c'est pas la méta. Hein. Parce que parfois, sur les streams, il y en a qui disent Ah, euh, oh, mais la méta est horrible, il y a que des, euh, il y a que des voleurs miracles ou euh, des Illidan. Et ça, c'est pas la méta, ce hein, que je fais là, moi. Enfin... On va prendre la pioche, s'il y a. Ou les créa Je que peut-être Décoction est mieux dans ce match-up. Bon, il est possible que Décoction soit mieux dans ce match-up. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que là, euh, moi je joue contre bon, les meilleurs joueurs du serveur, et ces meilleurs joueurs-là, ils vont jouer que les meilleurs decks. Ils, ils, sont, ils sont doués d'un pragmatisme euh, sans aucune faille, vous voyez. Alors que des joueurs légendes classiques, c'est-à-dire 500 et plus, voire 1000 et plus, ou Diamant et moins, bah ils vont gagner a, a moins d'importance qu'à ce niveau-là. pas enfin, même s'il y a un objectif de victoire quand même, tu préfères gagner que perdre. Mais tu n'es pas pragmatique à 1000% en disant je vais prendre le ou les meilleurs decks. Tu vas partir sur un deck que tu aimes bien. Tu vas jouer du big mage, tu vas jouer des très bons decks hein, qui te permettent de passer les jantes, qui, avant le, qui sont peut-être même parfois meilleurs. Enfin, non, pas, pas avec ces decks-là. ce deck-là est polyvalent. Mais parfois, il y a des decks qui sont meilleurs en diamant qu'en top légende. C'est assez rigolo d'ailleurs, mais... d'abord faire pièce ça si jamais je trouve prep c'est une carte qu'on a quand même envie d'avoir oh bon, c'est quand même ça Je crois que je vais y agresser avec mon arme dans ce spot. Bon, elle était pas incroyable, ma créature. Et euh, prochain tour, on peut juste, euh, juste rien faire. C'est-à-dire cimetière maestra à toi. Ça, ça fait quoi Un dégât à tous les serviteurs. Victoire honorable. Gagne 1 d'attaque pendant ce tour. Si on fait pile-poil 1. Ah, il a ça. Ah, heureusement, on a ça. Berger à la bergère, peut-être. Ah. Bon, c'est quand même perdu, hein, je pense. Je pense que c'est quand même perdu. Parce que maintenant il va pouvoir ramener euh, le. Ouais, ça on s'en moque, mais. Enfin, c'est gros cas. Mais il va pouvoir ramener la créa maintenant. Donc je pense que c'est perdu. Il va pouvoir ramener la pieuvre. On est d'accord, la pieuvre c'est guerrier. Hein. Le, la tortue, la, la tortue c'est une carte guerrier. Hein. Donc il va pouvoir ramener la, la tortue. Hein. Ouais, c'est fini. On va quand même se battre, hein ça veut pas dire j'abandonne hein, mais il y a le cimetière qui se rouvre on part par en mode kaïd pas de l'ombre oh c'est bizarre pas de l'ombre là dessus on peut pas me donner une potion peut-être mais c'est bizarre ok cool pierre après kaïd ici ah. Je pense qu'on a perdu parce qu'en plus on va partir avec le cimetière sur le tour où il va faire euh, l'apprenti. Mais pff, je vois pas trop d'autres plaies en fait c'est tout. C'est juste que là je vois pas... ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais c'est juste que le deck il est tellement complexe que parfois on voit que ce que l'on voit quoi. Donc moi je vois mes plaies qui sont déjà pas mal mais il y a des plaies que je vois pas. Ou peut-être qu'ils n'existent pas hein. après voilà faut toujours chercher ailleurs mais... Là je voyais pas de plaies avec mon cimetière. Ou alors c'était vraiment des plaies moisies. Euh... Ouais. Ah le problème c'est que là c'est ça. s'il a l'apprenti sur le tour quoi. Peut-être. Il y a 21. Beaucoup 21 en plus. Il y a 18 c'est moins. J'aime <rire> beaucoup. qu'on va faire ça dans ce tour. Je crois qu'on va faire un truc de ce style-là. <rire> J'ai perdu Ah non quoi peut Peut-être pas Je pensais qu'il y avait apprenti Mais vous voyez J'ai quand même fait la créa En me disant S'il n'y a pas apprenti J'ai peut-être un moyen de revenir L'idée c'était quand même De se mettre dans une situation Où s'il n'y a pas apprenti On peut quand même faire des choses On peut pas juste se dire Il y a apprenti Vous voyez c'est comme Tourner autour de la baston Bah ça fait perdre Tourner autour trop de l'apprenti Mais en même temps Garder en tête quand même Parce qu'on n'a pas 100% perdu par contre moi à sa place j'aurais laissé Krabatoa à même Parce que c'était une 6-5 qui rentrait des dégâts C'est bon Oh waouh oh, C'est gros hein Un peu chanceux mais c'est gros Oh, quelle horreur! Ouais, on n'a pas eu des très bonnes cartes avec les parfois on a des gros grosses créas. Là, on n'a pas des très très grosses créas. Euh... Ouais, ça va être compliqué. En fait, l'idée, c'était d'essayer d'aller chercher Astalor avec pas de l'ombre. Enfin, Là, maintenant, c'est une situation où je peux plus trop gagner avec mes créatures. Donc, je peux peut-être gagner à distance. Avec Astalor, remonter Astalor. Mais c'est un peu tout, quoi. Là, la main est trop trop infâme. Ça, ça fait vraiment rien, quoi. On a tous les serviteurs et un... Ouais, un d'attaque. Ça faisait un de... Réfléchis s'il n'y a pas. Et ça, ça donne plus 3 et une recrue. Mais j'ai pas de recrue de la main d'argent. Au m'en donner une au moins. <rire> C'est pas sympa sinon. <rire> ouais. Trouver cette Astalor. Euh... C'est complexe quand même. Hein. Ah dommage, hein. Il a fait un joli tour, hein, franchement, c'était magnifique. Hein. Reventer crabatoire. en vrai il a eu raison finalement parce que son tour était, mani... était mani... magnifique, sublime. Oh c'est Rétribution, on sait que c'est Rétribution. C'est intéressant ça. En fait on a eu la chance que ça, ça reproque pas vite quoi. Ça arrive pas euh, très très rapidement sinon les 8 armures là ça aurait tout changé. Là c'était vraiment sur un fil pour le coup. Ça s'est vraiment joué sur un fil. Bon, c'est souvent comme ça hein, à, euh, à ce niveau là. Mais En fait ce que j'aime avec ce deck c'est que c'est un deck qui à la fois permet de monter vite le ladder. Parce que c'est quand même long en général. Hein. Là c'est assez vite mais c'est allé assez vite pour ma part. Mais c'est vrai qu'en général c'est quand même assez long d'arriver jusqu'au rang euh, même 200. Aux 200 légendes. Parce que parfois, on arrive légende, on arrive 1000, 2000. Mais en fait, ce deck-là, les games sont assez rapides. Bah d'ailleurs, on peut peut-être le voir sur le tracker. Euh, euh, Firestone, il. C'est il... bourré, là. Ouais, il dit le nombre de. Les, euh, le temps des games. Il y a un problème, là. Construit. Construit. Non, ça doit être stat. bref, non ça doit être replay, replay ça donne les dernières games, bon, vous voyez on voit le temps, bon là c'est des games un peu compliquées parce que forcément les adversaires ils font des meilleures sorties, ils se battent plus, mais euh... Et vous voyez 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, enfin il y a du 10, 11, 12, maximum 12 d'ailleurs, maximum 13 vous voyez ici, et il y a du 5-6, donc on a peut-être la moyenne, elle doit être à 7-8, ce qui est plutôt ok. Il hein. faut quand même avoir une bonne moyenne pour euh, aller assez vite, quoi. Bah, par exemple, typiquement, vous êtes 2000 légendes et vous dites allez, je vais essayer de me chauffer pour un top 500, même top 500. Ça va être long quand même, hein, parce que, enfin, ça dépend en quel deck, mais si vous jouez guerrier contrôle, DK contrôle, etc. Enfin, Les decks contrôle, quoi, ça va être un petit peu long. Bon, la main est intéressante. Intéressante. Ce sera la dernière game de la vidéo d'ailleurs, espérant qu'elle vous a plu. Ah ouais, mais ça, ça va quand même coûter... Euh... Je pense qu'on fait juste à alors ici. Il coûte 1, c'est pas très grave. Hein. Là, ça. Remarque ça, ça lui permettrait de coûter 0. Prochain tour, on va juste jouer ça. Euh... Et oui, euh, je l'ai pas dit, mais euh, je vais essayer de le dire dans les prochaines vidéos. Mais il y a une offre en ce moment, incroyable, avec euh, HelloFresh. Euh, sur, vous venez sur Twitch, même je la mettrai sur euh, Remarque sur YouTube, euh, dans les descriptions commentaires. Il y a une offre assez fou avec HelloFresh. Euh, vous passez par mon lien et en fait vous avez 80€ de réduction sur les trois premières commandes. Enfin vous connaissez, la dernière fois j'avais déjà bossé avec HelloFresh, d'ailleurs le, le, vous aviez adoré le concept. Et, euh, et voilà, ça reprend. Ça reprend euh, là, pendant tout le mois de janvier. Donc euh, voilà, si jamais euh, il faut recréer un compte, mais si jamais vous avez envie de, euh, bah de, de gagner de l'argent en fait, parce que ça vous fait des, économiser beaucoup d'argent hein, pour le coup, si vous voulez économiser l'argent et en plus découvrir un concept cool, vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez déjà un compte, vous recréez un compte et vous passez par euh, le lien et vous allez voir que vous avez l'offre qui euh, est donnée. Allez, focus C'est pas mal que je vais quand même remonter ça tant pis pour ça ok parce que ça on pioche un sort d'ombre et un sort du sacré alors on n'a pas de sort du sacré par contre on a des sorts d'ombre avec l'ombre du trépas euh, la porte des ombres évidemment il y a marqué ombre et euh, mais ça on peut le faire au prochain tour, je pense. Ou ça, ça c'est mieux, ça coûte moins cher et c'est pareil. Okay. Il y a Parfois il y a des match-up où il faut être un peu agressif. D'ailleurs il y a des versions avec coup de poignard. Juste vous agressez un peu l'adversaire et vous finissez un peu en mode recrack avec du burst. Alors j'ai pas une super mémoire donc je... peut-être qu'on l'a déjà fait dans cette vidéo. Une sortie un peu agressive où on est en train de perdre de value Ah si je l'ai fait mais pas contre Druid je crois Pas contre Voleur Je l'ai fait contre quoi je vous en prie moins Où j'ai setup avec euh... Cauchemar cauchemar là je sais plus Bref enfin, C'est faisable quoi je vous en prie moins Oh bébé Good baby good baby Oh, ouais, sérieux Je vous en prie, moi, crois qu'on devait être obligé de Kaïd, on, est, on a sûrement perdu. Bref, ouais, il faut savoir qu'on a perdu, donc il faut y aller. ouais quand on a perdu, on prend des risques. C'est assez simple, mais... faut-il le faire Donc là on a perdu. Hein. Dommage on avait, une, une main, hein. on avait vraiment une belle main On avait vraiment une belle main. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Franchement, euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Peut-être guide spectral à la place de Astalor. Peut-être. Peut-être juste guide. Et un, une créature moins forte. Peut-être juste ça. En fait, au moment où je l'ai fait, je me suis dit c'est un peu all-in. Mais je me suis dit ça fait gagner si lui il a pas une premium. C'est-à-dire s'il a pas une sortie comme ça, c'est instant win comme play. Donc statistiquement, par rapport à ça, ça me paraît correct. Vous voyez. On aura fait 6 games hein, aujourd'hui. Non 1, 2, 3, 4, 5, on aura fait 4, 2. Peut-être des erreurs, mais dur à dire. Bon après, on peut gagner sur la potion qui détruit. Stop. Oh, quelle horreur. Il n'y a rien qui va. C'est assez rare pour le signaler. Il y a rien qui va ça c'est important parce que parfois c'est con mais quand on perd déjà on n'est pas bien et si en plus euh, l'adversaire il, il est doué de malveillance euh, on prend vraiment pas de plaisir quoi on peut prendre du plaisir ou ne pas en, ne pas trop subir les défaites si jamais l'adversaire est cordial et qu'il dit pas de petite méchanceté à la fin. Et s'il balance un petit bonjour à la fin, des petites choses comme ça. Honnêtement ce n'est pas agréable. Moi bon, je me suis quand même battu. Hein. Ok. Bon, il, il all un peu et il a bien raison. Elle est horrible celle-là. Ah là là, c'est dommage parce que. Il manque vraiment qu'une po bonne potion. Hein. Trade, je gagne 5, mais ça suffit pas. Ah, c'est frustrant. C'est tout simplement frustrant. Bon, on sera pas sauvé par euh, le gong, si je puis dire. On ne sera pas sauvé par les, les cartes. C'est dommage, parce que là, vous voyez, c'est une situation où on, on peut encore, on peut encore, on peut encore. Ah, il y a une frustration ici, pour le coup, parce que je peux encore. J'ai des outs. J'ai clairement des outs de win, même s'ils ne sont pas nombreux. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça fait une heure. Voyez, on a fait six games en une heure. On a fait deux wins, donc on est passé de 80 à 71. Bon, c'est long. Hein. Bon, après, là, c'est qu'une heure. Hein. C'est pas une vraie session. Une vraie session, c'est 5-6 heures. Mais mais euh... voilà, c'est cool. C'est à chaque fois. Je... Je vais essayer de vous reproposer d'ailleurs. Euh... Euh... Peut-être même dans d'ici euh, 2-3-4-5 jours. J'essaierai de vous reproposer une, une vidéo sur euh, un top 70. Et voilà, petit à petit, on va. Comme ça, ça nous permet de suivre cette aventure ensemble. Enfin, de que vous si, suivre mon aventure, on va dire, euh, dans, le... dans le top 50. Enfin, C'est pas top 50. Hein. Si t'es top 50, t'as pas, pas gagné. Hein. Il faut être top 30, quelque chose comme ça. Euh, enfin, top 50 à la fin de saison ou top 30. Bref. Merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.